Guys, c'est de retour avec ma tante Spider Farmer ainsi que ma lumière Spider Farmer du modèle SF 1000. Toujours avec le Driver Meanwell, une marque avec une bonne réputation. Ici, j'ai un petit dimmer pour ajuster la force de la lumière. Et sur notre panneau, on a des lumières LED de marque. Samsung. Neuvième semaine de floraison, plus précisément, neuvième semaine et trois jours. Demain, je vais couper. Oui, oui, oui, euh, c'est terminé. Allez voir sur mon Instagram, on va mettre des belles photos de ces quatre plants-là. On sait que ces quatre plants de Wet Panties, Wet Panties, c'est la variété. Les buds sont différents. Sont différents, j'ai euh, trois vraiment différents, puis le quatrième j'ai de la misère à le trouver, j'ai de la misère à, à les séparer. Je sais que j'en ai un ici, lui c'est le deuxième qui est très beau, puis lui là je pense c'est le troisième. Puis le quatrième j'ai de la misère là, à, à, à savoir quel quel quel, il faudrait que j'ai... Celle-là c'est celle-là, donc il y, y a ces deux là qui se ressemblent. Et les deux à gauche sont vraiment plus différents. Pourquoi j'y coupe? Euh, Je regardé les tricômes. Avec mon instrument ici, là, qui est vraiment efficace. Plusieurs d'entre vous connaissent ce microscope. Plusieurs d'entre vous l'utilisent. Vous avez communiqué avec moi après ma dernière vidéo. Pour me dire que vous l'aviez, vous aussi, ce modèle-là donc euh, je cherche la petite lumière LED là, je vais juste vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas ça regardez, petite lumière très très très efficace, soyez patient ça a pris un bon euh, 5 minutes la première fois, si c'est pas 10 je pensais qu'elle m'était fait avoir non non non, faut vraiment coller le microscope sur le buds ajuster un petit peu là et puis c'est vraiment très très efficace faut regarder les trichomes quand c'est laiteux ça veut dire que c'est le moment euh, le plus propice pour avoir le plus de goût. Quand les trichomes deviennent ambrés, bruns, le goût est encore là, mais le buzz est un peu plus couch, un peu plus écrasant. Je le sais, je le sais que c'est le buzz que je recherche, mais... Je veux savoir ce que ça donne, euh, écoutez, 10 semaines ou 9 semaines et demie, là, euh, c'est pas une grosse grosse grosse différence, puis il commence à en avoir un petit peu des pas beaucoup, je vais vous dire la vérité, pas beaucoup, mais il y en a, donc je veux pas attendre, je veux pas attendre, attendre euh, qu'il y en ait plus, je, je veux goûter wet panties, il y en a un qui sent un petit peu plus le bleuet. Je pense que c'est celui-là ici. Je ne vais pas me tromper. là. Je vais vous montrer les quatre là, que je trouve très beaux. quatre Buds. Ça, ce plan-là, c'est celui-là. Bon. Ça, ici, c'est mon Wet Panties, le numéro 3 que ça donne. Je regarde en bas là, sur l'étiquette. Chaque plan a été identifié 1, 2, 3, 4. Donc, ça, ici, c'est le plan numéro 3. Euh, ça a pris du temps, là, mais cocotte, très très dur, C'est dur, dur, dur. Regardez ça ici, ça c'est vraiment celle-là. Hein? Je regarde en dessous, là, je sens que ça a de l'air à la caméra, ça bouge. Ça, ça vient d'où, cette belle cocotte-là? Je suis en dessous du plan, les boys. Celle-là ici, je vais pas, ça vient d'où? Ça, c'est encore le 3. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça ici, là, elle est incroyable. Je vais essayer de vous le montrer. C'est vraiment. Elle est vraiment incroyable, cette cocotte-là. Ça, ici, c'est la même chose que ça ici. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment le plan dans le fond. Faut lui, le zoom. Le plan dans le fond, là, c'est euh, l'étiquette. Et l'autre côté, c'est le numéro 1. J'essaie de trouver une branche. Oh, ok, c'est celle-là ici. Donc, la cocotte est un peu plus brune. En plus, ça c'est vert-brun. Hein? Une cocotte standard qu'on connaît, vert-brun. Tandis, regardez l'autre ici, là, comment c'est beaucoup mieux, là. Je vais mettre un petit zoom de rien. Ah, elle est vraiment incroyable, celle-là. Ça, c'est le 3 encore, toujours le 3, là. Ça, c'est ordinaire. Puis, ça, c'est encore le... Je mets... ouais, ça ressemble un peu, ça ressemble... Ça, c'est le... encore le... le, le, le... encore celui dans le fond. Regardez, il n'y a plus de mots, hein? Ça ressemble, ça ressemble, ça ressemble. Celui-là ici... La couleur, elle, elle sort pas pareil, là. Regardez, c'est beau, C'est une dessus, du tricôme. Pour ceux qui aiment faire du lâche, là. Avec des... Euh, avec une trimbine. Tellement de là-dessus, je pense qu'il va en rester. Sur le coin ici, celui dans le fond que je trouve super beau là, c'est le numéro 2. Celui dans le fond c'est le numéro 2. Et celui-là sur le coin ici, je trouve un peu moins beau le look des cocottes. C'est le numéro 4. c'est vraiment un brun standard là. Il n'y a pas de petites taches de mauve là, comme dans celui-là ici. Là. C'est bien beau ça. C'est bien plus beau. Regardez comment c'est beau. Mauve, je vais vous remontrer l'autre, le vert et... vert et brun. Ça c'est mauve, checkez ça et... Il a pas de mauve dans celle-là. All right. Donc on va essayer de sécher, de, de sécher ça le plus longtemps possible. L'idéal c'est 16 jours, mais on n'est pas un master grower ici. Euh, J'ai été capable de faire 9, 9 jours dans ma première GROW, donc 9 à 16, il y a beaucoup beaucoup euh, de chemin à faire, on veut euh, 60% d'humidité, 60 degrés Fahrenheit, je, je me rappelle toujours du 60, 60, je ne me souviens même plus qu'est-ce que ça donne le 60 Fahrenheit en Celsius, mais je ne suis pas capable de l'atteindre, je suis pas capable de l'atteindre, euh, J'ai pas d'air climatisé là, adéquat. Euh, mon budget là, est dépassé. Euh, je, là, je peux même plus m'acheter une fan. Euh, je me suis acheté euh, des cutters. Je me suis acheté un gros cutter, des cutters à 40$ pour pouvoir couper ces troncs-là. Parce que je veux pas me euh, mes petits cutters là, pour euh, trimer euh, mes buds. Donc,. Euh, ça coûte 40$ ici, 20$ là, 40$, vous savez ce que c'est. Je me suis même acheté euh, deux scrogs. Deux scrogs pour la même tente. Hein? On sait que les scrogs. Euh, le premier scrog d'en bas va avoir plus de petits carrés. Plus de petits carrés, plus de carrés dans le treillis. Ça va euh, faciliter euh, la propagation là, des, euh, des, des. des. des tiges. Hein? Je vais. Je vais. Je vais tasser les tiges pour. pour pour ramasser le plus de superficie, ramasser le plus de carré. Et puis le deuxième trail qu'on va mettre un peu plus haut, on va mettre ça un peu plus haut dans la prochaine grow, Il y a moins de carrés. C'est fait plus pour soutenir les plants avec la cocotte quand, quand c'est lourd. Regardez ça ici, à penche. Regardez ça, là, ça, ça penche. OK. Regardez ici, là, ça n'a pas été couvert assez l'espace. Euh, J'ai les ai, ai approchés vers le centre. C'est la première fois que j'utilise un scrog. J'adore ça. Là, ma tante, elle est toute tombée. Regardez, les cocottes sont toutes écrasées. Euh, C'est la fin. C'est la fin. Parce qu'au début, là, vous savez, c'était tout, tout, tout, tout droit. Pour que chaque cocotte puisse avoir le même apport de lumière. Qu'il n'y ait pas de, de, de favoritisme hein, pour certains plants. Pour que tout le monde soit gagnant que toutes les plantes aient le, le même nombre de lumière donc écoutez spider farmer sf 1000 j'ai rien à dire là c'est une lumière d'environ 200 dollars vous procurez vous ça écoutez euh, la lumière c'est environ 200 dollars la fan 20 dollars le truc ici là ça varie beaucoup beaucoup les prix euh, faut avoir quelque chose de pour 120 dollars c'est du 4 pouces ça pour 120 Regardez les prix sur Amazon, regardez les prix. Et puis la tente aussi, Spider Farmer, un très bon, euh, en anglais, le zipper. En français, qu'on appelle ça une fermeture éclair. Très bonne fermeture éclair. Euh, grosse zipper, je ne sais pas comment le dire en français. Là. Une bonne fermeture éclair de qualité. C'est ça qu'on veut. Écoutez, euh, quoi dire de plus? Spider Farmer SF1000 avec mes 4 wet panties. Alors regardez la suite chez Windman. On va... Euh, je vais vous donner un peu le, le, le, le suivi de, du séchage. Et puis, je vais vous parler des 4 variétés. Des quatre phénotypes différents. Le 1, 2, 3, 4. Il y a des goûts différents là-dedans. Euh, on va les peser aussi. Savoir lequel des quatre phénotypes a été... Euh, le plus productif. Vous savez, j'ai changé mon nom sur YouTube, Willman chasseur de phénotypes. Euh, pour cette grow là je n'ai pas fait de chasse. Je n'ai pas coupé de bouture pour avoir des clones. On sait que la différence entre une bouture et un clone, la bouture, c'est quand on vient juste, juste, juste de couper une tige. Et le clone, c'est le moment où est-ce que la bouture a des racines. Aussitôt que la bouture a des racines, on n'appelle plus ça une bouture. On appelle ça un clone. Donc, écoutez, euh, on va laisser ça. On va arrêter ça comme ça. Suivez mes vidéos. On va parler de mes quatre, vari... mes quatre phénotypes. Plus euh, qu -ce qu goûtent, que le plus productif. Qu'est-ce qui goûte? Quel que j'aime le plus? N'oubliez pas de donner un pouce. Écrivez un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vídeo. Tchau, galera!